What's up, gens de l'internet, j'espère que vous avez tous magnifique. on se retrouve pour une nouvelle vidéo en bain de personne parce que je n'ai pas. Pas d'amis aujourd'hui les amis, on est sur Pixel, mais ça n'a aucun rapport avec le contenu de cette vidéo mes chers amis Aujourd'hui on va euh, parler de mon départ de cofaction comme vous avez sûrement entendu parler dernièrement Il y a plein de rumeurs comme quoi que j'ai été viré pour euh, certaines raisons etc Je vais juste mettre les choses au clair et aussi vous dire que j'ai fait un... ben en parler quoi J'ai eu des commentaires sur, euh, sur Twitter euh, suite au message officiel qu'on a annoncé Donc je vais répondre à certaines de vos questions qui ont été posées donc commençons par le commencement mes chers amis, donc pourquoi j'ai décidé de quitter K-Faction? c'est très simple parce que euh, avec SK Organisation malheureusement ça n'allait en plus, enfin techniquement enfin, on se prenait tout le temps la tête et tout et puis en plus euh, le niveau du développement de K-Faction V4 et enfin on va pas se mentir, la, la version c'était pas c'est pas déroulé comme on, comme on l'avait prévu euh, j'étais pas motivé à faire des vidéos et puis le développement on voulait faire des mises à jour mais à chaque fois il y avait des problèmes avec les développeurs il y avait Elox qui était un qui était pas motivé du tout à travailler avec SK Organisation euh, il y avait Mosca qui, qui, était, qui travaillait pour nous mais voilà quoi il y avait des problèmes avec les délais et tout à chaque fois il y avait toujours quelque chose et ça compliquait toujours les choses comme vous saviez sûrement à la V4 les amis on devait sortir une mise à jour le, la première semaine même la deuxième semaine je crois on avait pris prévu une pré pré update et finalement elle est jamais sortie, encore aujourd'hui elle est toujours pas sortie et je pense pas qu'ils vont la sortir donc malheureusement on a décidé de mettre fin à notre entente avec euh, SK Organisation euh, donc là, y a, quand je dis on, je parle de la salade moi et euh, Volkin, parce que les trois on était euh, admins du, du serveur. Euh, je crois qu'ils vont continuer à faire marcher K-Faction et ils vont faire à leur façon. Mais je suis vrai, vraiment plus dans mes plans de retourner rec sur euh, K-Faction ou même sur Skill PVP. Je crois même pas rec sur Skill PVP. Euh, vraiment ça m'a vraiment dégoûté, euh, cette version ci de Action Et puis voilà, j'ai reparti à mon pro un projet à côté. genre peut-être un propre serveur euh, de mon côté avec euh, peut-être Elox et d'autres champs. Je ne sais pas si je vais faire un modé ou quoi. Ben, je vous en reparlerai dans une autre vidéo, mais j'aimerais bien réouvrir Factions Pour ceux qui s'en souviennent, c'est un vieux, vieux, vieux, vieux serveur de 2012, je crois, 2013 même. Donc, si on est capable de réouvrir Factions, ce serait plutôt cool. Euh, mais bon, on verra. Donc ouais, je vais quand même dire quelques points, et je vais quand même euh, remercier quand même cette organisation parce que même si on à la fin ça allait plus trop bien notre entente et tout, je vais quand même les remercier parce que la V3 et la V4 a quand même été le développement était quand même bien fait, et ils ont quand même bien entouré le projet. Faut quand même faut quand même se dire que moi, quand j'ai vendu k en 2018, les gars, euh, je l'ai vendu parce que je ne savais pas m'occuper des machines et toutes ces conneries-là et j'avais besoin de quelqu'un qui s'occupe vraiment du côté euh, des développements et de tout ça. Malheureusement, euh, bah malheureusement, pas malheureusement, mais bon, c'est tombé que SK m'a proposé un... d'acheter k pour 2500 euros. J'ai décidé d'accepter, on a fait les... tout ce qu'il fallait, je leur ai transféré toute la propriété de K-Faction et dans mon contrat, j'avais un contrat où ce que je pouvais pas faire de... Je ne peux rien pas faire de vidéo qui nuit à Kfaxon, nuit, euh, nuit donc je ne pouvais pas aller par exemple sur un serveur compétiteur, je ne pouvais pas euh, recréer un serveur, euh, un serveur, ainsi de suite, donc ça m'a bloqué dans plusieurs, euh, dans plusieurs euh, circonstances, mais euh, maintenant que c'est terminé, je peux vraiment faire tout ce que je veux, tout ce que j'ai envie, et puis euh, je trouve que c'est une bonne chose, enfin euh, ça me fait chier parce que... Enfin, K-Faction, c'est quand même mon bébé, quoi. Je veux dire, on l'a créé en 2015 avec Fanfi. À l'époque, c'était mon frère qui avait trouvé le nom K-Faction. À la base, si vous ne saviez pas, K-Faction, ça voulait dire King-Faction. Donc, il fallait que tu deviennes le King de K-Faction, en gros. C'est l'arrière derrière le pseudo. Et ça me fait chier de devoir le laisser. Bon, euh, j'ai vendu la, le nom et la propriété K-Faction, donc je comprends que je n'ai plus le droit de le réutiliser. Mais ça fait quand même chier de, de devoir partir, un, laisser un projet comme ça après... Euh, après autant de temps. Il y en a plein, il y a plein de rumeurs qui disent « Ouais, icons, euh, c'est parce que tu as fait des trades euh, avec euh, iPixel. » Parce que en fait, je vais vous expliquer pour ceux qui ne sont pas au courant. Ben, en gros, j ai, j ai, si vous aviez par exemple du stuff sur iPixel euh, et vous vouliez jouer sur... Vous quittiez iPixel et vous vouliez jouer sur Kafka, ben je vous donnais soit des clés ou des PB, des trucs comme ça, en échange de vos stuff. Je crois que ça je l'ai fait peut-être 2, 3 gros max 3 personnes je crois, 4 personnes gros max, je sais plus en vrai, j'ai pas fait avec beaucoup de gens, genre je pourrais compter les, les gens sur euh, le, le nom de ma main, et puis il euh, y en a plein qui disent ouais c'est à cause de ça, et qu'on a été viré et tout, pas du tout, j'ai décidé de quitter de mon propre accord parce que eux sont pas, ils ont pas prévu de faire de nouvelles versions de Kafaction euh, maintenant, ils, sont, ils ont skill PVP et un autre serveur qui s'appelle Zephyr, et donc euh, ça sert à rien pour moi de rester à attendre un an avant qu'une autre version de Kafaction soit fait, donc je préfère faire mon propre serveur de mon côté. Euh, je respecte notamment le travail qu'ils ont fait, hein. je, je, après principalement euh, iOneNote, il a mis énormément de temps pour développer, régler le, les problèmes de CAFaxon et tout à chaque fois. Donc lui je le remercie énormément, et puis euh, aussi ClemTis qui s'est occupé des développeurs et tout, euh, qui s'est occupé de tout ce qui était développement et tout ça. Et puis euh, après les autres, je n'ai pas vraiment travaillé avec les autres KDSK organisation organisations, mais pour la dernière version aussi, Funkozy, il a été super euh, helpful, Genre, il, était super, il nous a super aidé pour... Euh, Essayer de régler les bugs le plus vite possible dès qu'il y en avait euh, à l'ouverture vu que les autres membres de SK n'étaient pas euh, disponibles toujours. Lui, il était toujours à notre disponibilité et j'apprécie énormément. Donc voilà, euh, c'est la fin pour moi sur K-Faction, Ça me fait chier de ouf. Euh, pour récapitulati pour récapitula euh, récapitulatif, euh, j'aurais pu rien avoir rien avec Cafaction. Euh, donc euh, venez pas me demander Ouais icons euh, je peux être Modo sur ou quoi je suis plus rapport à KFAxon je toucherai de l'argent pour être honnête avec vous jusqu'au 1er juin donc tous les revenus de KFAxon jusqu'au 1er juin euh, j'aurai ma part donc qui était 50% euh, des revenus de k -faction. Donc j'aurai toujours cette part là jusqu'au euh, 1er juin. Donc en gros il reste ce mois-ci et le mois de mai. Et ensuite euh, c'est terminé, mon contrat se termine et je peux officiellement lancer mon propre serveur ou mon propre projet quoi. Donc, euh, je suis ouvert à toute proposition, si vous avez un projet sérieux ou un projet euh, intéressant. En faction, bien sûr. Euh, le Skyblock, je ne suis pas encore intéressé à faire un serveur. Je, je m'amuse trop encore sur iPixel pour faire un serveur. Mais euh, je suis sûr que ça, dans le futur, peut-être, quand, quand, quand les donjons sortiront ou qu'on se fera vraiment chier sur iPixel. Euh, là, je sortirai peut-être un serveur Skyblock pour euh, la communauté Skyblock. Mais pour l'instant, j'en vois pas l'utilité. Donc... Euh, voilà, c'est tout ce que je voulais faire. Je voulais juste remercier chacun d'entre vous qui a été joué sur Clavaction entre, entre de, de, de 2015 à aujourd'hui. Les amis, vraiment un gros, gros, gros merci à chacun d'entre vous. Vous avez changé ma vie. Euh, vous vous rendez pas compte à quel point ça peut... Ça, enfin, avec les revenus que ça m'a permis, ça m'a permis de, quand même d'avoir de, des... Euh... Des bonnes années quoi Si on peut dire ça Les dernières années et tout Les revenus de Kfaction et tout Ça m'a aidé à vivre dans ma vie personnelle et tout Et puis je vous en serai très reconnaissant Jusqu'à la fin de mes jours Parce que c'est grâce à vous euh, Vous avez testé mes, mes nouveaux plugins et tout Vous avez testé mes idées Mes trucs qu'on a inventés Et puis si vous vous souvenez Pour les plus anciens On a été le premier serveur Kfaction On a été le premier serveur à mettre les clés En 2015 Donc euh, les Lucky Box ça s'appelait C'était le YouTuber Flos Qui avait fait le plugin pour nous Enfin je crois qu'il avait pris de Bucket Ou un truc comme ça Mais bon Dans tous les cas On a été le premier serveur français à avoir instauré plusieurs systèmes comme les clés, les, les classements, ce qu'on gagnait de l'argent et tout. Il y a plein de trucs qu'on avait vu, qu'on vu qu'on jouait sur des serveurs américains, on s'avait dit, ouais, ça serait une bonne idée en France. Et on a, quand même, on a fait plein de trucs que j'y étais jamais vu en, en France, qui étaient vus bien sûr par les États-Unis. Mais bon, c'est pas moi qui les a inventés, ai inventés, j'ai pas dit ça. Mais c'est plein de trucs qu'on a instauré, qu'on a fait de la mode un peu, qu'on a mis la popularité en France. Et puis j'en suis très fier que ça soit de toutes les équipes qui aient passé, donc que ça soit par l'équipe qui était là en 2015, l'équipe qui était là la semaine dernière avant que tout ça se termine. Vraiment un gros merci à chacun d'entre vous, et puis spécialement à Floss qui était notre premier développeur de k et le dernier qui était Mosca et Lux. Donc merci à, à chacun d'entre vous, tous les développeurs et les gens qui ont travaillé sur le site, euh, qui ont travaillé sur les, les, les plugins et puis sur le launcher quoi. Donc euh, voilà. Um, je, je suis un tourne un peu en rond, je suis un peu émotif aussi parce que ça me fait chier en fait, parce que voilà quoi, j'aurais voulu continuer avec la faction euh, encore longtemps, euh, j'aurais voulu vous sortir un V5 le plus rapidement possible parce que la V4 n'était pas à la hauteur de mes attentes, euh, mais bon, malheureusement les amis, il faudrait que je vous, fa... je vous propose mes, doule... mes nouvelles idées et mes nouveaux projets sur euh, un, projet... un prochain serveur, je souhaite le meilleur à SK organisation même si on n'a pas terminé sur les Des bons termes, enfin en bons termes, enfin voilà, juste qu'on est en bon terme mais je veux dire, vu que ça se termine comme ça, c'est un, peu... un peu triste, mais, euh, je leur souhaite la, la meilleure des chances avec la reprise de K-Faction, euh, avec leurs nouveaux serveurs Zephyr et aussi ce euh, Et puis voilà, j'espère que chacun d'entre vous, les amis, vous avez euh, apprécié votre temps sur k euh, Dans la description, euh, dites-moi c'était quoi votre meilleur moment sur k de toute son existence, donc de 2015 à... Euh... Aujourd'hui, dites-moi son meilleur, votre euh, meilleur moment et puis je choisirai une personne pour gagner 50 euros PayPal. Je mettrai le lien, euh, le gagnant et le, le tout. Quand je dirai tout ça sur Twitter, le, le gagnant et tout. Donc 50 euros PayPal euh, à une personne qui me dit c'est quoi son meilleur moment euh, de toute la faction. Quoi. Donc euh, voilà. Les... Oubliez pas de me follow sur Twitter. Oubliez pas de rejoindre mon nouveau Discord. Euh... Ska ben mon nouveau <rire> mon, mon ancien discord pour le Skyblock quoi mon discord Skyblock si vous voulez tout savoir je suis le, le discord ne m'appartient plus donc euh, voilà et puis euh, moi je vous dis à bientôt pour euh, des nouveaux projets, des nouvelles vidéos, on va recommencer les vidéos à fond, les lives presque tous les jours et tout. Donc soyez présents les gars. Ça à l'annonce du lourd. Je suis chaud pour euh, reprendre ma chaîne YouTube à fond. Et puis même peut-être aller sur Palladium je crois. J'ai vu des vidéos de Floss dernièrement et ça avait l'air vraiment intéressant. Même il y a Nexion saison 2, là ils ont fait un peu comme Fortnite c'est une saison 2. Il n'y a pas de reset, mais ça pourrait être intéressant d'aller peut-être jeter un coup d'œil là-dessus. Maintenant que je peux jouer sur le serveur de mon choix les amis, let's go! Une nouvelle aventure et des nouvelles portes qui s'ouvrent. Merci à tous d'avoir écouté. Je vous aime, c'est Tykons. Ciao, ciao.